C'était pour poser les fours. J'ai intervenu donc au premier, à la première maison, ce euh, gigot a fait le support. Moi j'ai l'isolant, la sol foyer, la voûte, tout ce qui est tubage. Euh, voilà. Et le deuxième qui est derrière moi, euh, idem, quoi. Voilà, le même principe. Ce voilà. serait peut-être judicieux, c'est d'en claquer un là. Un collier. Avant qu'il fasse ton rabillage ah, bah, on un peu. Tu vois comme ça, après, ils viennent coiffer autour. Et ce feu permettra de restituer pendant deux, deux jours de la chaleur. Ça permettra de faire, dans un premier temps, par exemple, avec les flammes, tout ce qui est euh, je veux dire, une bêtise, brochette, euh, voilà. Euh, le lendemain, vous faites une pizza, il n'y a pas de souci, ou le soir même, une pizza. Par contre, le lendemain, sans flammes, vous pouvez cuire une tarte, par exemple. Une tarte, euh, tout ce que vous voulez, quoi, un bécof, une tourte, sans flammes, quoi. voilà et le surlendemain il reste à peu près 80 degrés donc euh, vous pouvez faire de la meringue par exemple ou un follet ou voilà en direct sur la sol en posant tout sur la sol sans gris sans rien on se sert de la sol voilà et on peut même euh, cuire directement sur la sol. dans ouais, le 1 mètre et puis à mon avis un 450 et, et puis on sera au-dessus ouais, là hein. ouais, ben, ça sera bien ça on prend très très haut comment Yarek Lors de là euh, Peut-être pas parce que là ça va faire haut je vais mettre l'échelle hein. ouais. Euh, donc ça, ça c'est bon.